Pour le Parti de la gauche européenne, le Forum européen c'est le moyen de développer des coopérations et la construction de fronts larges avec les forces vertes, avec les forces socialistes, avec les forces syndicales, avec les forces des mouvements sociaux qui veulent coopérer pour un futur de solidarité et de paix pour l'Europe. Donc nous allons continuer à faire du Forum européen un espace très important et le plus large possible pour changer les rapports de force en Europe en faveur des forces progressistes.